Mais pourquoi les orties Déjà, pour moi, c'est la plante de l'enfance. C'est peut-être la plante que connue, enfin dont j'ai connu le nom le plus tôt. Peut-être il y avait les roses, mais les orties, oui, les roses, ça pique aussi. Et les orties, parce qu'on disait euh, « attention aux orties ». Et donc, bien des années plus tard, 60 ans plus tard, me voilà qui fait vraiment attention aux orties et attention, et les regarde de façon euh, euh, tellement précise, déjà ça, connaître leurs vertus, connaître leur, leur pouvoir, leur puissance, leurs histoires, les histoires qui sont accrochées, et puis aussi euh, leur sens symbolique, parce on a l'ortie, pour parler d'une passion amoureuse, c'est pas mal quand même, c'est quelque chose qui, qui pique, mais pareil, si on la connaît mieux et qu'on sait l'utiliser, on peut, on peut aussi en avoir. Des, des bonheurs infinis, parce qu'elle euh, qu est pleine de, de vertus, elle est pleine de... Elle a plus de fer que l'épinard, par exemple, pour vous donner un exemple un peu idiot. Et puis, elle a cette... Aussi, elle, elle, elle m'a permis de parler des, des frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important, la frontière. Il y a quelques... On a, si on parle un peu de notre société, les frontières, euh, ça veut dire quelque chose. Et, et les orties ignorent les frontières. C'est-à-dire que leurs petites racines euh, défient euh, toutes les barrières et... En l'occurrence, dans mon histoire, il y a l'histoire d'une ferme, et avec des voisins, peut-être des parisiens, ou en tout cas des citadins qui sont venus s'installer à côté, et il y a ces orties qui vont... Petit à petit grignoter leur gazon, ça me, parlait, ça me permettait de parler de ça aussi, c'est-à-dire de ce euh, double mouvement euh, des citadins qui vont vers, euh, vers la campagne et de la campagne qui envahit, la, enfin, le végétal qui envahit le, la pelouse des citadins, petite revanche, euh, comme ça, en passant. J'ai choisi le palais des orties pour ce double sens de, du mot orties, à la fois quelque chose de terriblement fa favorable et en même temps quelque chose de dangereux qui pique, qui fait mal. Et, euh, Pareil pour le Palais des orties, on a quand même cette, cette lutte entre, entre ces deux mots. Et, euh, et comme je suis aussi l'auteur, euh, identifié comme étant l'auteur de la Reine du silence, il y avait quelque chose entre le Palais, la Reine, tout ça, on restait un peu dans le même monde. On restait dans un monde de, de légende aussi, euh, qui, qui m'est assez proche. Je, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup avec, ben avec les mots, mais avec aussi les images et des images de légende. Je pense que les personnages sont tous en effet habités par leur enfance et qu'il y a quelque chose de très fort entre les deux personnages féminins qui ont probablement vécu le même genre de choses dans leur enfance et que c'est peut-être pour ça qu'il y a une connexion particulière entre elles plus encore que ce qu'il qu pourrait y avoir si c'était seulement deux adultes qui se rencontraient mais pour moi il n'y a pas vraiment de, de différence entre, entre l'enfant et l'adulte je sais pas, pour moi le fil est... Et vraiment, euh, enfin, les fils sont euh, continus, peut-être ténus quelquefois, mais en tout cas continus. Et quand on écrit, on, enfin, en tout cas moi, quand, quand j'écris, l'enfance est, est très, très présente. Euh, et surtout euh, une enfance qu'on a oubliée, des choses, les choses qui sont là, qui sont en vous, mais que vous ne sauriez pas raconter euh, si vous utilisiez la conversation avec les amis ou, ou avec le public mais qui reviennent parce que, parce que elle est, cette enfance, elle est dans le langage, et elle est dans votre utilisation des mots, et qu'en en fait, il y a des mots qui ressortent et qui sont dictés par l'inconscient ou par la mémoire. Voilà, donc pour ça, que je pense que l'enfance, elle est présente parce qu'il euh, qu y a toutes ces choses qu'on qu sait mais qu'on ne sait pas savoir et qui, et qui ressurgissent au moment de l'écriture du roman.